Coucou YouTube Cette vidéo est un peu spéciale parce que Didier m'a envoyé un site avec les pires armes du jeu. Il y a 93 armes actuellement sur le jeu, entre Cold War, Modern Warfare et Vanguard. Je vais utiliser les deux dernières et je vais partir en résurgence. A ton avis, qu'est-ce que ça va donner Je vais vous montrer quelque chose. Un fichier secret sur le classement des armes du jeu. Chers ultras Voici les armes qui ont été jugées les plus nulles du jeu. Apparemment, chat, le modèle 680 et la Dragonneuve ont été jugées étant les pires armes du jeu. Moi, ce que j'en pense, chat, c'est que je me laisse jusqu'à midi pour faire un top 1 avec ça. Je dirais, je dirais pas qu'elles sont nulles, ces armes, chat. Je dirais qu'elles sont vraiment euh, spéciales, tu vois. Je ne sais pas trop comment l'équiper, euh, en, en toute honnêteté. Euh, choc, dispersion des plombs réduite, visée accélérée, vitesse de déplacement, diper... dispersion des plombs. Je vais mettre un laser pour la précision au tir au jugé. Je vais plutôt prendre des cartouches souffle du dragon. On va mettre pas de crosse. Je vais essayer ça. Fusil de précision, ils ont vraiment mis la dragonave. L'alcoolémie n'est pas bonne, les ultras. Visée accélérée. Laser tactique. Je vais pas mettre de silencieux parce que j'en ai rien à foutre. 15 cartouches ou 20 cartouches. Un silencieux monolithique pour la portée des dégâts. Réticule. Ok. Voici les armes. Les plus nuls de Warzone D'après le site que je vous ai montré juste avant T'as oublié le passe-passe en a tout Il te reste un emplacement What the heck Ok les ultras vous êtes trop forts Allez. On va rocher le tour de passe-passe Du coup mais euh, on part en résurgence solo Et on, on va tenter ça tout simplement Ok On est parti les gars On, on, va, on va tenter de faire les meilleurs games Avec ces deux armes chance On est, on, est, on est à Camping Paradis les gars Pas non plus que je fasse trop de kills euh, avec les armes qui sont pas les miennes. Est, on n'est pas là pour ça. Les ultras, on est parti pour le challenge. Pas tout de suite, pas tout de suite. C'est une super arme. Hein. C'est juste qu'elle est fou sous-côté, mais personne sait à quel point la dragonneuve est bien, tu vois. Ok, il faut vraiment être à. Ah shit J'ai tiré Les gars il avait pas de shield Les gars le mec qui m'a sauté dessus N'avait pas de shield Est-ce que vous avez vu combien je, combien je lui ai enlevé Je lui ai tiré dessus je lui ai enlevé la moitié de sa vie En blanc C'est à dire que même pas ça a crack shield ou quoi En fait il faut que je joue avec mes forces Et mes faiblesses Mes faiblesses c'est que j'ai une arme à chier au corps à corps forces, c'est que je peux faire des mouvements rapides. Faiblesse. J'ai une arme tellement à chier que je suis obligé de rester en viseur fixe avec. Ah ouais, c'est pas facile. Il y a une chat. Et là, est en train de se déplacer. Ton actif. Ton actif. Il est pas bon ce snipe euh, les ultras. Il est pas bon du tout. Ce qui vient de se passer là est incroyable. Je sais, j'ai pris la lapa, les gars. Je sais. Bien joué, mec. Ce kill comptera pas. En fait, je devais prendre une arme en livraison express juste pour récupérer mes armes. J'ai utilisé mon proximité. Waouh! Oh, oh What a move! Mais les gars, j'ai 15 kills avec cette méta, c'est pas possible. J'ai un trop bon positionnement. J'avance avec le gaz, je la joue bien. Je suis précis. Dès que je me fais rusher au corps à corps, je sors un gros mouvement. Non, mais en vrai, en vrai de vrai les gars.. C'est fini C'est pas grave 18 kills 18 kills avec la pire méta du jeu les gars Top 6 L'officialisation d'un world record En faisant une tentative de je sais pas combien de kills C'est bon Ce mec vient de me craquer, il bouge pas. Il est vraiment resté là. Ils font quoi les gars là Ils sont ils sont pastis les mecs quoi Ils sont pastis, ce les gars. Il est incroyable, ce pistolet. Il marche trop bien, ce pistolet, frérot. Genre, ce pistolet, à chaque fois que je le ramasse, je suis en mode... Les mecs se doutent pas à quel point je suis bien armé, tu vois Frérot, tu peux me tenir cette grenade deux secondes C'est trop mignon, Yacine, mon frère. Merci. Putain, le temps d'un instant, je me suis pris pour un chasseur Pokémon, les gars. J'étais Sacha, Sacha, un chien du du Bourg J'ai une question, chat. Alors qu'il était à gauche, pourquoi mon viseur s'est retrouvé à droite Sacha du bourre-palette. Hein. Sacha du bourrondine, ouais. <rire> Qu'est-ce qu'on raconte J'ai 10 kills. C'est bon. Je suis un putain de timing. Alors, juste, la dragonneuve de one-shot pas, les gars Là, là actuellement, elle one-shot tout le monde parce que personne. On s'est entretué. On s'est entretué. Donnez-moi un chibre que je le bouffe. On vient de s'entretuer avec une dragonneuve et un car. Ouais, genre, je suis pas censé pouvoir one-tap avec cette arme. Est-ce que j'ai perdu pied le temps d'un instant C'est possible. Oh, je suis En fait, la solution pour... Non, non. La, la solution pour être sûr de tuer avec ce shotgun, c'est de tirer quand t'es au corps à corps, du corps à corps, du corps à corps, dans le corps à corps. C'est-à-dire que si ta es température est à 37, que l'autre... Sa température est à 38, tu dois toi-même avoir le doigt, faire au moins 3 doigts qui sont à 37,5. La température parfaite entre toi et lui, ce qui prouve que tu es en lui. C'est la théorie ultime. Tiens, ouais. T'as cool, bon. pas de skill, ce sont les armes qui font tout Ce shotgun et ce dragonneuve Honnêtement tu les mets dans les mains de n'importe qui euh, C'est une boucherie à coup sûr hein. S'il y a bien quelqu'un à qui revient le mérite C'est ses armes J'ai Je... l'impression qu'il avait une meilleure arme les gars Tiens c'est le joueur rapide XM4 Attention Ok Vous avez vu comment il jouait Regardez ça Il était en fantôme Il avait la MP40 du sol Avec euh, sa XM4 Je vais quand même lui passer un message Vu qu'il est en spectateur La rotation était trop dure. Hein. C'est pour ça que je suis resté dans le gaz. Je suis le meilleur joueur du siècle, chat. n'y aura pas meilleur cette année. Ni ces décennies. Vous étiez tous à chier Il y avait zéro niveau J'avais les deux pires armes du jeu Bande de merde Je vous chie dessus, joueur de merde On était 45 Il y a 44 nazes Un peu Ce qui est important quand on sait qu'on est bon et tout, c'est le... Être humble, le respect, et voilà. T'en penses quoi de cette classe alors leur show Alors, c'est une très bonne question, Didier. En vrai de vrai, sur le papier, il y a marqué que c'est la pire, pire, pire des classes. En vérité, c'était correct par rapport à mon style de jeu. Après, c'est parce que j'ai monté les armes correctement aussi. Le shotgun me servait à aller très rapidement au corps à corps. Et vu que je rate peu de balles au corps à corps et que je vise plutôt la tête ou le haut du corps, même si l'arme est pourrie... En 2-3 balles je me débrouillais voire même ce qui revenait du ciel ça Des fois ça one-shotait Vous allez pouvoir le voir dans la vidéo La dragonneuve j'ai fait en sorte qu'elle soit efficace au corps à corps Si j'avais plus de balles de shotgun Ou à mi-distance Et qu'elle vise vite Au final cette méta J'avais une arme en close range plutôt forte Et une arme en mid range pour m'accompagner Ce qui fait que les victoires étaient plutôt possibles J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à vous abonner si vous avez kiffé Et si vous voulez d'autres défis N'hésitez pas à les écrire dans les commentaires Evidemment Bonne vision